Bonjour, dans cette séquence, nous allons parler des méthodes de classe. Alors En Pharo, nous avons vu que tout est un objet et qu'on pouvait envoyer des messages à des objets. Donc, si on prend, si on prend ces deux, deux informations-là, les classes sont aussi des objets et on peut envoyer des informations à des classes. Donc, on peut envoyer des messages à des classes. Alors, deux exemples. Time now, on envoie le message now à l'objet time, qui est une classe, et ça nous retourne l'heure actuelle. Donc j'envoie le message « now » à l'objet « time » euh, qui est un nom de classe, qui est une classe et ça me renvoie l'heure actuelle. De la même façon, j'envoie le message « today » à l'objet « date » qui est une classe et ça me retourne la date du jour. Alors voici trois autres exemples. Dans le premier, j'envoie le message « working directory » à la classe « file locator » et ça me donne le chemin, euh, chemin d'accès en cours, donc le dossier dans lequel… Euh, dans lequel l'exécution se passe. Dans le deuxième exemple, j'envoie le message « gain png » à l'objet « ZnEasy avec euh, en argument une URL, l'URL d'un fichier png, et ça me retourne le fichier png qui est précédemment téléchargé. Dans le troisième exemple, j'envoie le message « start default on » à « zan server » qui est une classe encore une fois, avec un numéro de port, et, euh, et ceci démarre euh, le serveur HTTP. Donc, dans les trois cas, on a une classe, on envoie un message à cette classe. Alors, comment est-ce qu'on fait pour euh, implémenter une méthode de classe On sélectionne la classe. On appuie sur le bouton classe pour dire qu'on veut implémenter une méthode du côté classe et non pas du côté instance. Et on implémente une méthode comme on ferait, euh, ferait d'habitude. Donc là, la méthode today, elle est implémentée euh, du côté classe dans la classe date. Uh, voici sur, sur ce slide une erreur fréquente. Uh, ici, on souhaite uh, que envoyer le message withValue uh, à la classe counter retourne un nouveau, un nouveau compteur avec une valeur fournie en paramètre. Donc, on voudrait que counter withValue10 retourne un nouveau compteur qui commencerait à la valeur 10. Or, si j'évalue si cette expression, j'obtiens la valeur counter. Et pas, et pas un nouveau compteur. En fait, j'obtiens la classe et pas une nouvelle instance de cette classe. Alors pourquoi cette erreur donc, Quel est le problème Le problème vient que par défaut, euh, toutes les méthodes retournent self. Donc si je spécifie pas la valeur à retourner, la méthode va retourner self. Donc le code ci-dessus est équivalent au code ci-dessous, et donc on retourne self. Dans ce cas-là, self, c'est la classe Counter donc la méthode retourne la classe elle-même et pas l'instance qui a été créée juste au-dessus. Donc pour corriger ce problème, il suffit euh, d'ajouter un chapeau devant, devant le self-new. Alors en résumé, les classes sont des objets. On peut envoyer des messages à n'importe quel objet, donc on peut envoyer un message à une classe. Pour implémenter les méthodes correspondantes, il faut appuyer sur le bouton « classe euh, » après avoir sélectionné une classe. La plupart des méthodes de classe servent à créer de nouvelles instances de ces classes, mais pas seulement. On peut imaginer d'autres possibilités. Vous verrez beaucoup d'autres utilisations des méthodes de classe hein, dans Faro. Les méthodes de classe sont telles que, exactement comme les autres méthodes, il n'y a pas de règle particulière. Hein, le lookup fonctionne exactement de la même façon. Et nous le verrons ça la semaine prochaine.